Comment allez-vous, la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui et que vous avez commencé à préparer, à assaisonner la viande, à nettoyer le, le, le poulet. C'est poulet nouni. Je ne sais pas si on fait de la dinde ici en Guadeloupe. En tout cas, est-ce que vous avez déjà commencé à préparer les plats pour recevoir ces mets que vous, a, la, vous allez pardon, servir à vos parents, à vos amis? Nous on le monde qui dit, moi, pas l'année là, sympa, fait tout ça, ça paye comme ça, ça fait comme ça, comme ça. Forcément, c'est cher, tout est cher. Et comment voulez-vous qu'on aille dans cette direction comme avant On ne peut pas. On ne peut plus. Il y a même des gens qui refusent de sortir. Et toutefois, nous voyons qu'il y a des gens qui lançaient des, des soirées Saint-Sylvestre. Pas, pas, pas de, de machin, hein, pas de réserve. Hein, 200, 200 euros, soirée Saint-Sylvestre en le monde. Et ils complètent. Donc, nous avons un petit bitin qui a un dans ça. Mais en tous les cas, ça qui est fait comme moi-même pour pouvez permettre les petits plats dans les grands. On nous tient fort et nous pas la guerre et nous qu'à continuer, nous qu'à continuer et l'année là là nous de organiser nous la dernière émission de l'année bien mon invité, mon de soleil aujourd'hui c'est un homme que vous connaissez que vous aimez parce qu'il est pas ni et bien dans dernière émission là on choisit d'inviter M. Eric Coriolan. Vous allez bien, monsieur Coriolan? Ça va très bien et vous-même? Eh bien on tient, on tient tranquille. La, la nouvelle s'est bien passée? Alors, bien passé, calmement, euh, j'ai pas fêté Noël, non, mais euh, j'ai passé un moment en famille euh, oui. euh, agréable. Agréable. Agréable, nous, on dit ça. Mais Avec cette année, cette Tu viens de cochon là, Cette est bois, année est différente là. des autres. Oui. Attends, nous, on oui. va aller des de, de, de poulets, mais mm. c'est cochon, vous savez qu'à manger cochon, tout le monde va manger cochon, mm. mais ces traditions-là, c'est quand même. Oui. C'est gouin-gouin là. Hein. Eh oui, petit cochon là. là. Ici, eh. ici, en Guadeloupe. Mm. Non, j'ai passé un moment agréable. Euh, a festroyé plus que de, plus que, cela, plus voilà. que cela. Parce que, euh, comme j'explique aux gens, euh, j'ai du mal depuis deux ans à, à vivre normalement. Mmh, C'est mmh, vrai que mmh. les gens... Il faut que les choses reviennent à la normale, mmh. mais euh, mmh. euh, on a du mal à, à revenir à la normale. Oui. Parce oui. que je vois, ouais. je vois énormément de choses euh, autour de moi qui sont tout à fait anormales. Bon, on peut parler Et des ouais. soignants mmh. qui sont toujours suspendus, euh, de la politique euh, du, du gouvernement, euh, beaucoup de choses qui sont en suspens. Mmh. Et en même temps... En même temps, je comprends que les gens ont envie de souffler un peu. Mm -hmm. Donc Caio euh, Point, mm -hmm. Jean Yopé, Jean Yopé et Caillou souffler un parce qu'un grand coup qui -E là nous passer là pas tout prédéfini. Eh oui, pas tout prédéfini, loin d'être terminé même. Murphy, enfin, vous allez bien, jeune homme? Très bien. Eh bien, nous sommes partis dans cette belle émission avec notre rayon de soleil Eric Coriolan qui est le président de euh, c'est tout ça une association, ce n'est pas un parti. C'est un collectif. Un collectif, ce n'est pas ni parti ni association. Non, non ni association ni parti, c'est un collectif, c'est-à-dire ah, c'est oui. un rassemblement d'intellects, des gens ah, qui ont réfléchi, mm -hmm. et, et, euh, qui ont réfléchi à les pays-là, si euh, les problèmes sociétaux de mm -hmm. Et euh, c'est essentiellement ça pour l'instant. D'accord. Même si beaucoup de gens souhaitent qu'on transforme en parti, mm -hmm. c'est une réflexion qu'on a. Euh, mais qui n'est pas encore concrétisé. Ce n'est qu'un collectif pour l'instant. Alors, nous allons saluer tous les membres. Hein, euh, qui passent oui, enfin, bon, principalement, les gens qu'on voit le plus, euh, c'est le secrétaire général, Louis mmh. Manin, hein, mmh. qui, qui est pratiquement mon binôme. On échange beaucoup mmh. euh, sur toutes les publications, sur tout ce qu'on peut sortir, Sentinelle. Mais il y a toutes les autres Sentinelles qu'on ne voit pas mmh. hein, qui, qui sont sur, sur notre groupe euh, WhatsApp et mmh. qui euh, sont en veille permanente, qui mmh. sont des Sentinelles qui, qui surveillent et qui, qui m'envoient des, des, des informations et qui nous remontent des choses, ce qui serait intéressant ou pas de, de mettre. Oui, il faut trier porter, quand de, même. De porter à la connaissance des, mm -hmm. euh, des Guadeloupéens. Donc on fait ce travail-là. C'est vrai que c'est un collectif citoyen. On, on s'intéresse. On a été très, très présents sur, sur tout ce qui est crise sanitaire, sur, sur euh, l'époque Covid. Mm -hmm. Mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui concerne la Guadeloupe nous intéresse parce mm -hmm. qu'on est axé principalement sur. Mais pas que la Guadeloupe ouais. parce qu'on euh, est. Euh, Attaché à la France jusqu'à mm -hmm. aujourd'hui. Et par conséquent, la politique française et donc internationale, puisqu'elle est toute bitingue à toucher nous, mm -hmm. qu'à toucher nous. Et donc, ben oui. euh, nos cas publiés, on reprend un certain nombre d'informations, des reportages euh, qui sont diffusés, qui mm -hmm. peuvent éveiller. Ce qu'on essaie, mm -hmm. c'est d'éveiller les consciences, de pousser mm -hmm. les gens à réfléchir. Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc, — Sentinelle est là pour ça. Et puis je voulais dire une chose quand même, c'est que beaucoup de gens ont l'impression que euh, Sentinelle, ou même moins Coriolan, oui, oui, oui. que nous sommes des anti-tous... Oui. On n'est pas anti-tout, c'est-à-dire qu'on cherche, on critique beaucoup parce qu'on a du mal à trouver l'intérêt de la Guadeloupe dans beaucoup de choses qui sont faites, mm -hmm. beaucoup de choses qui sont décidées, beaucoup de choses qui sont présentées. Euh, donc c'est pour ça que nous sommes assez virulents à ce certain nombre mais nous pas anti-tout, nous mm -hmm. pourrons cet certain nombre et Lorsqu'il y a des choses bien, on le dit, mm -hmm. c'est vrai qu'il n'y en a, a pas beaucoup il y a de Il n'y a pas beaucoup de choses, de. Euh, vous ne dites pas tellement pas... de bien, alors c'est à quoi que vous êtes un petit peu quand même un petit anti-tout. Hein. Non, pas anti-tout. Un petit euh, tout. Par exemple, par exemple, je voyais l'autre jour, on n'a pas publié là-dessus, mais mm -hmm. j'ai vu qu'ils ont mis euh, un suppresseur euh, à Gouelèche, quoi. Mm -hmm. Un suppresseur qui permet à une population dans le nord de la terre d'être approvisionnée en eau. Mm -hmm. Ben c'est un truc qu'on a proposé pendant les élections législatives et ça c'est une bonne idée. C'est Il y a des choses comme ça qui sont faites parce que nous avons dit plutôt qu mm -hmm. on plutôt qu'à tendre un milliard aller toute la loi pas petit on a pété là, on peut ponctuellement et, et de manière euh, localité, localisée, mm -hmm. mettre un certain nombre d'usines à eau pour permettre à ces populations là de, de, de souffler un peu. Mm -hmm. Et j'ai vu que ça a été fait, j'ai vu le reportage, c'est vrai que bon on avait prévu de réagir là-dessus on l'a pas fait mais par exemple ça c'est bien. Au lieu d'attendre euh, que tout le monde souffre pendant des années et années, sous prétexte que ça coûte un milliard, mm. parce qu'il faut refaire toute la tuyau tri un jour peut-être qu'il est faite, mais en attendant, ben oui. euh, si nous paie euh, mm. soulagés d'autres, monades dans des quartiers par des pressions qui coûtent beaucoup moins cher que le milliard, mm -hmm. faisons-le. Donc ouais. ça, par exemple, c'était bien. Alors merci à SG pour cette, euh, cette idée. Oui, mais je pense que c'est une idée... Euh, Bateau On, on, on l'a dit. Non? non, non, mais on, on l'a dit pendant l'élection. Mm -hmm. euh, je pense que d'autres personnes l'ont dit également. Euh, le tout, tout n'est pas de le dire, c'est ouais. de le faire. Le ça a été fait et ça, et ça été... on peut, on peut l'apprécier. Voilà. Après, il, il y a d'autres choses qui... Euh, non, ça arrive, c'est très rare parce qu'il y a beaucoup de choses bien. Mm -hmm, mm -hmm, mais euh, lorsque quelque chose est bien et va dans le sens de l'intérêt de la Guadeloupe, mm -hmm. de, de, de, de l'émancipation, parce qu'on a aussi une couche assez émancipative, on n'est pas encore sur des, des thèmes d'indépendance ou des choses comme ça, mm -hmm. mais il faut que le Guadeloupe comprenne aujourd'hui que dans ce monde-là tel qu'il est aujourd'hui, mm -hmm. il faut qu'elle nous... Il faut que nous déterminez-nous ouais, oui. mm -hmm. sans, sans, haine, sans ça. haine, même si moi, bah, les rêves, des fois, mm -hmm. je suis assez virulent sur mes propos, mm -hmm. je n'ai pas de haine à moi. Sans mm -hmm. mm -hmm. haine, il faut qu'on trouve une façon et mm -hmm. il n'y a qu'en le ouais. faisant partir de chez nous qu'on mm -hmm. peut y arriver. Il faut pour cela qu'un certain nombre de Guadeloupéens hein, qui sont à peu près d'accord se retrouvent à un moment pour ne décide qu'à nous qu'à faire. Parce que si on reste dans le concert international tel qu'il est présenté aujourd'hui, et c'est ce qui si s'est produit pendant la crise Covid, c'est qu'on a subi à la lettre, ouais. euh, la politique européenne et mondiale mmh. du monde occidental par rapport à, à cette, euh, cette pandémie-là. Mmh. Et donc, euh, nous laisser plumes au sérieux. Et donc, oui. euh, euh, je pense qu'il y avait moyen de faire autrement. Alors, j'ai vu aussi, et, et encore une fois, et c'est fin d'année, je ne pas profiter pour dire, oui, j'ai vu qu'un certain nombre de politiques ont essayé, mmh. mais ils sont bloqués, ils sont pris, ils sont tenus par un système. Mmh. Euh, il faut déverrouiller le système. Il faut déverrouiller le système. En déverrouillant le système, peut-être qu'on arrivera à émettre un certain nombre de choses, mm -hmm. de faire passer un certain nombre d'idées et de solutions qui permettent à la population d'avoir confiance dans ses élus. Mm -hmm. Mais euh, systématiquement, tel qu'on est aujourd'hui dans, dans, dans, dans le système d'alcoolité, on est obligé, euh, par rapport à la France, d'appliquer tout ce que la, flan, la France mm -hmm. applique mm -hmm. et qui n'est pas forcément toujours bon pour nous. C'est ça. On, on s'oppose très fortement à ça. Mm -hmm. On n'est pas non plus euh, pour une séparation brutale en disant qu'il euh, faut, faut voyer tout allez Les Guadeloupéens ont une ah, Vous parler de ce changement de statut qui nous pendait là Oui, non mais on bah, ne va pas parler de changement de statut. Pour mm -hmm. moi, ce n'est pas forcément ouais. la solution. Je pense que dans le cadre actuel, mm -hmm. il y a, pour attirer la confiance de, de, de la population, mm -hmm. il y a des choses à faire. Dans ce cadre-là, en nous faisant respecter. Mm -hmm. Et malheureusement, encore une fois, je pense que nos élus, même avec de la bonne volonté, sont pris dans le système. Mais Je ne vais pas citer leur nom, mm -hmm. mais il y en a parmi eux qu'on a eu l'occasion de rencontrer ouais. qui nous ont dit. Euh, ben, on, est, on est liés. Ils sont point. Et mais liés. Mm -hmm. Et ça, ils font sortir. Donc, mm -hmm. euh, des fois, il faut certains sacrifier, mm -hmm. euh, peut-être. Peut-être. Pour mm. payer, il faut sacrifier. S'il faut lever du bout devant la France, il faut Mais oui, mais nous avons paix aussi. C'est mon paix, paix de sa vie. Mais il faut nous arrêter, paix ouais. <rire> à un moment. Et c'est Adam, pays comme la Guadeloupe, ne peut pas paix en permanence. Mm. Nous ne pouvons pas paix en permanence. Ni nous mettre confiance à Adam, il y a eu l'élu, il y a eu il y a eu là pour défendre nous. Il faut qu'on brave ait la guerre, ni y et il fait ça, il faut, sûr. pour qu'elle ne peut suivez vous en les d'autres biters. Donc, c'est pour ça que des fois, nous très virulents. Mm. Euh, Moi-même, je, je, je suis assez acide avec un certain nombre de politiques, mais ce n'est pas par haine personnelle. c'est mm. pas ça qu'on dit, mais, mais si, les ne sont. nous. Mm. Faire un biter, faire un lélé, qu'on aura dit, mm. pour mais pour, pour, gaffe, pour vrais, mm. Regardez pour les soignants. Il n'y a pas... Un élu, mm -hmm. à part euh, Olivier Serva, qui, mm -hmm. qui, qui, qui a fait sa IP, mais ouais. il a aussi son, son périmètre de blocage. Hein. Mm -hmm. euh, il, est, il est député euh, français. Mm -hmm. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque, c'est qu'on se détermine en tant que Guadeloupéen avant de se déterminer dans, dans, dans, dans le système. Bon, Et on des a fois, c'est vrai ouais. qu'en s'opposant au système, on peut s'attirer des foudres, mais il faut oser les prendre. Ouais, pour voilà. revenir à Olivier Servant, on a bien vu qu'autour de lui, il y avait quand même des, des députés de Guyane, etc., qui, sont, qui ont... Euh, le même ressenti que lui et qui ont euh, qui approuvé son, son... Oui, non, mais, mais en, Guyane, en Guyane et en Martinique. Alors, en Guyane, encore plus qu'en Martinique, mm -hmm. ça n'a pas été tout à fait la même chose qu'ici. Mm -hmm. Parce qu'en Guyane, on a vu euh, Serville qui, euh, dès pendant la crise, s'est franchement opposé ouais, à la oui. RS et au gouvernement, mm -hmm. hein, qui, qui en tout cas a fait... Même s'il est quelque part dans le système, il est président mm -hmm. de la collectivité guyanaise. Donc, quelque part, il y a toujours des... des, des des, des, des éléments de blocage. Parce que tu es dans le système, il faut composer quelque part avec. Mm -hmm. Mais Serville a fait entendre une voix. Le problème qui se passe ici, c'est qu'il il, n'y en a pas un. -dire, mm -hmm. On va regarder dans la classe politique, on a quand même combien de politique qui n'y a en Guadeloupe. Mm -hmm. Pas ni y'en qui, entre guillemets, complotiste. Est ça, est pas ni y'en qui a dit que le vaccin car pas bon. Mm -hmm. Pas ni y'en qui a dit qu'il y a eu trop de les, les façons de gérer le Covid là, ici. Mm -hmm. Pas ni y'en. dire bon. Mm -hmm. Est-ce que tout le monde n'a peine Non, alors mmh. c'est tout le monde n'a peine on va mmh. souhaiter pour 2023, puisque c'est la période, ouais. que mon tibouin la paix. paix. Et des fois, euh, excuse-moi, mais mmh. des fois, et je le redis, si on parle euh, euh, fort, si on parle de manière virulente, c'est parce mmh. que ça nous touche. Et, et mmh. beaucoup de gens nous appellent, les gens, les, les gens euh, se sentent concernés, ils ne sont pas forcément... Ils n'ont pas une haine contre leurs élus, mmh. puisque c'est eux majoritairement mmh. des mmh. fois qui votent, bah, mmh. même si l'abstention est très fort. Est mais ils choisissent, c'est mon là, ça. Mmh. Mais il y a un vrai regret, et on a souhaité qu'en 2023, que les élus mettaient en consonance et, mm -hmm. et en, si en on harmonie. Et parler parler, on parler Essayer de comprendre qu'on ne peut pas avoir ressenti oui. et, fait, et fait remonter. Et il n'y a pas la France qui est bloquée. On ne peut pas faire Quel que soit pays-là, qui est mm -hmm. a occupé ou dans une situation coloniale, ou semi-coloniale, ou post-coloniale, si on ne peut pas faire pour moi, pas, oui, oui, pas atteignez vous. Et c'est ça, exactement. pas qu'à comprendre qu'il n'y a pas qu'à comprendre. Le peu peuple reste souverain, hein, quand même, hein, dans tout le peuple reste souverain, mais, mm -hmm. mais euh, dans la démocratie, le peuple souverain confie, confie le mm -hmm. pouvoir à un certain oui. nombre de personnes, en l'occurrence en Guadeloupe, avec la décentralisation, quand même, le conseil régional et le conseil départemental mm -hmm. ont quand même des latitudes d'intervention relativement euh, mm -hmm. étendues. Malheureusement. Est-ce que c'est une question de moyens Est-ce que, est-ce qu Ça n'est ont... pas une question de moyens, c'est une question de, de, d'attitude. D'attitude. J'appelle ça de l'attitude. Mm -hmm. euh, ce sont des gens qui, à mon avis, je fais de la politique fiction, peut-être mm -hmm. que je me trompe, mais qui ont choisi. Euh, d'obéir au système tel qu'il est mm -hmm. et de ne pas s'opposer. Pour des raisons X, mm -hmm. je sais, je peux le dire, parce que tout le monde savent ça, mm -hmm. euh, le gouvernement français, l'État français, parce que mm -hmm. c'est pas forcément le gouvernement depuis euh, Macron, mais mm -hmm. bien avant, tous les gouvernements français, surtout dans les pays comme les nôtres, mm -hmm. ont eu pour habitude de tenir les politiques par mm -hmm. des petites astuces qu'ils connaissent très bien, qui mmh. sont des affaires en justice, des petits bitins qu'ailloténiques mmh. des petites communes mal gérées, où il y aura du moins « nos pays ne subventions sont pas fait ça mmh. ». Il faut au moment de dépasser ouais. tout cela et comprendre que le pays est plus important que toutes ces affaires-là. Ouais. Euh, et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Mm -hmm. Et ça n'est pas une question de personne. Parce que parmi euh, les élus, mm -hmm. aujourd'hui, dans la classe politique telle qu'elle existe, et en dehors du fait qu'ils soient tenus ou pas, il y a des gens bien. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui savent, mais mm -hmm. qui sont tenus. Alors, si vous voulez continuer à laisser Kimbeyo, ça c'est le problème. Il avez toujours en face avec nous et vous mmh. toujours tirer les autres. Mmh. Si vous voulez continuer vous les laisser Kimbeyo, mmh. mais émanciper les autres, c'est moins de ça. Ils ont toujours eu un peuple qui est émancipé les autres. Le peuple a besoin des guides, il mmh. a mmh. besoin des monde. Mmh. Je prends l'exemple, Raphaël. Mmh. Pourquoi, lorsque Olivier Servat, à l'Assemblée nationale, il dit Toi, tu vas la fermer, mm -hmm. en pointant du doigt. Ouais. C'est un élément banal. Mm -hmm. Il y a dans l'Assemblée nationale, on ne peut empêcher de parler parce que le monde va il empêché de parler, pourquoi mm -hmm. tu vas la fermer C'est mm -hmm. bon, vrai que dans les formes de l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'habitude de -t t ça. ça. Maintenant, je euh, ne sais pas, il a été accueilli à l'aéroport, ça fait buzz sur les réseaux, tout le monde était content. Pourquoi Parce que c'était une fierté, une de fierté retrouvée où. Ils ont trouvé la fierté guadeloupéenne de ouais. tienne-tête. Mmh, mmh, mmh. Et ça nous pète ça depuis l'année, mmh, l'année. Ouais, ouais. Mais il ne suffit pas de tienne-tête, il ne mmh. suffit pas de parler pour parler. Dans toutes les actions, dans la gestion quotidienne, mmh. il s'agit de tenir tête à ce système mmh. qui est là, quel, quelque part, qui, qui nous oppresse. Pour les soignants suspendus, mmh. ils surpris que Pommoun, jeune là, on pas parler des soignants suspendus, mais, mais, long, mmh. mais pour les soignants suspendus, Pani en dehors de CERVA, qui a essayé de faire ça et puis à l'Assemblée nationale, mais mmh. il est pratiquement seul collectivité régionale, collectivité départementale, pas bah, mmh. à ce coup. Ouais, pour Mounpacadis, il mmh. va à raison. Mmh. On nous fait bloc. La Guadeloupe qui a fait bloc avait collectif, là, par exemple, qui est en mmh. là qui a apporté ma nez depuis un moment. Mmh. On nous fait un bloc Guadeloupéen. Hein. Pour, dis ces messieurs, nous, mais c'est ça, nous voulons. Mmh, mmh. Donc, souvent, on se retrouve seul à, à, à, à se confronter à ce système, mmh. mais le peuple regarde. Le ça. peuple regarde et... et car si vraiment, c'est peu pas autres qu'ils ont ces politiques qu'ils ont fait pour payer les mm -hmm. au moment, il faut émanciper les autres de la peur. De la et et c'est ça nous la souhaitons. C'est pas, pas tellement évident. Alors, entendez-vous que tu allais là de d'un petit peu ébrécher changement changement que vous avez proposé nous là. Quelle position à, à zôtre, au collectif, fait enfin, à Dengoupa, on laisse ça Non, et pour nous, euh, alors... Le changement de statut, l'autonomie ouais. qui est devenue, en tout cas la mode, mais depuis longtemps, hein, mm -hmm. pour nous, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Pourquoi Le peuple guadeloupéen, okay, suffisamment, même si vous, vous voyez, il a voté pour les mêmes, il a fait des mm -hmm. choses, mais il est suffisamment adulte pour ça mm -hmm. ça. Et le moment venu, en conscience, mm -hmm. il qu'est choisi, ça il n'y a choisi. Le problème de ce dont on nous parle aujourd'hui, mm -hmm. la fameuse autonomie que propose Macron, que l'osbar rentré à dents, il y a tout de bizarre. Euh, évolution institutionnelle. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas une vraie évolution institutionnelle. Ça rentre dans le cadre des dispositions européennes qui qu ont à la France. C'est-à-dire, au-delà, oui. l'Europe commandait la France dans le cadre de l'autonomie des régions, oui. des métiers en règle, comme en Allemagne, sur oui. les landers, c'est-à-dire une forme d'autonomie qui a eu quand même les régions ultra-périphériques, oui. c'est-à-dire de décentraliser un peu. Mais ça, oui. sont directives européennes. Oui. Et Macron, j'aujourd'hui, enfin, le gouvernement français, hein, quasi Macron, mais le oui. gouvernement français, il oui. mettait oui. en règle vers l'Europe, besoin de faire l'autonomie passer oh. et qu'à essayer en Guadeloupe, parce qu'il bon, faut, faut, euh, faut il faut un terrain d'expérimentation, il faut oui. commencer à rencontrer, mais toute c'est toujours où il y a besoin de commencer. Les sans-radars, c'est là où il y a besoin de commencer. Mm -hmm. Mais ça n'a rien à voir avec une autonomie décidée par le peuple, une émancipation que souhaite le peuple. Okay? Et je ça part en avançait du tout, nous. Ben non. Mmh, mmh. Alors on l'a au parce qu'il y a des gens qui sont sincèrement, mmh. qui, sont, euh, je veux dire, qui sont émancipationnistes, mmh, mmh. qui veulent que la Guadeloupe, ça soit à nous aussi, mmh. qu'elle nous décide par nous-mêmes de s'attendre nous à faire un pays mmh, à nous, même oui. si nous en partenariat mmh. avec euh, euh, le gouvernement français vers l'État français, mmh. mais il faut nous au moment de décider. Donc, tous les monde qui, pour euh, l'autonomie, qui, pour l'évolution institutionnelle, qui, pour euh, l'émancipation, on préfère encadrer mmh, mmh, un mmh, terme là, ça, mmh. ça, pour moi, représenter quelque chose oui. de plus euh, euh, réel. Mmh. Tout le monde qui, pour ça, besoin... Euh, rentrer à Damrochal, nous prenons quand même. Oui, oui. Mais il faut nous arrêter nous prenons quand même. Avec petit connier. Petit il <rire> faut nous arrêter avec Petit Coigné. Non, non, non, non c'est messieurs vignes ici. Il coloniser nous, il faut envahi la Guadeloupe, il faut fait des crimes, il faut nous, il une culture à nous, il une société à nous. Oui. Et ça crée une autre difficulté ici. Oui, dans. Oui. Donc, à nous vrai, nous, qui mm -hmm. avons fait payer pour réparer avant mm -hmm. nous faire pâtir. C'est ça. Et c'est ça, nous casse Et avec et, tout le et, monde. c'est et, et et, pas en et, question, et à dire aussi, mm -hmm. c'est pas une question raciale. Moi, nous, amis métropolitains, non? Mm -hmm. qui casse vraiment que la Guadeloupe vienne émancipée. On, émancipe, on, on, on, on, on il est émancipé, n'est pas blanc, il pas noir, il pas il machin. Pas, il il, il y a vivre en côté. Ça. Il va bien que ce système-là qu a oppressé. Et mm -hmm. il, il a besoin de liberté. Mm -hmm je prends l'exemple de la période non non non quoi venir parce oui. que nous quoi nous quoi nous je prends l'exemple de Macé alors pas perdu fil là nous quoi revenir après petit pause là ça et nous quoi saluer Francis qui là je pense Francis ça va j'espère qu'il va bien et eh bien nous quoi venir après pause là